Bonsoir, bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir est un homme libre, allié d'Emmanuel Macron et néanmoins empêcheur de macroniser en rond le président du MoDem, François Bayrou. On sait qu'il a l'oreille d'Emmanuel Macron, mais est-il entendu A mes côtés pour discuter avec François Bayrou, les éditorialistes Nicolas Domnac et Christophe Barbier. On sera ensuite rejoint par le communicant Gaspar Ganser et le chef Bruno Verjus. C'est parti – François Bayrou, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous ce soir à mes côtés, Nicolas Domnac et bonsoir. Barbier. – Bonsoir, bonsoir, Anna. – Bonsoir. – François Bayrou, depuis de longs mois maintenant, hein, depuis septembre, vous plaidez pour davantage de pédagogie autour de cette réforme des retraites. Mais maintenant, on est dans une séquence où la pédagogie fonctionne à plein régime et on constate que plus le gouvernement… En – fait, voilà, c'est ça, parce qu'on peut dire ça. Est-ce que vous parlez de cette séquence de euh, Franck Riester, donc le ministre Moi, chargé des bien Relations bien. avec le Parlement, qui était hier sur Public Sénat Alors on va l'écouter, lui, on va écouter la façon dont Elisabeth Borne a tenté, cet après-midi, euh, à l'Assemblée nationale, de rectifier le tir. On va voir que quand la pédagogie tourne à l'envers, c'est presque pire. Les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Si Mais vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes. Nous avons veillé à protéger les plus fragiles, les plus modestes, y compris les femmes. Comment faire pour que le gouvernement explique mieux François Bayrou Et je le dis avec un peu d'euphémisme, n'est-ce pas Bon, vous voyez bien... Je... J'ai participé à ce débat euh, depuis le début, en essayant ou en demandant que on mette entre les mains des citoyens, de l'opinion publique, euh, tous les éléments pour que chacun puisse se forger une opinion. Parce que ma conviction, c'est que la démocratie c'est ça. La plupart des gens croient que la démocratie, ça consiste seulement à élire des responsables. Euh, et puis, euh, euh, moi, je pense au contraire que ça, euh, pas au contraire. Je pense au surplus que ça consiste à considérer les citoyens comme des partenaires de la décision, comme co-responsables de la décision. Euh, et ça porte sur plusieurs sujets. Le premier sujet, le plus important de tous, c'est que on nous dit que euh, les systèmes de retraite est équilibré et même excédentaire, et que c'est, comment je peux dire ça, une, euh, euh, une présentation euh, oui, mais euh, au corps, minimum biaisée. Même le corps fait mis, cette mis. présentation, vous n'êtes pas beaucoup aidé, François Bayrou, là, oui, dans la mais, séquence, hein, parce que quand, je, quand on a je, quand même le patron du corps qui vient devant les micros pour dire « ah ben non, en fait bien, tout va bien ». Vous dites tout à fait ce que je pense, euh, je pense qu'il y a une légèreté de la part d'un certain nombre de responsables euh, à s'exprimer sur une situation qu'ils connaissent parfaitement mais sur laquelle ils ne disent pas la vérité. Alors moi je vais vous donner des chiffres simples. Attendez juste, moi je vous en donne un chiffre. Il y a un sondage BVA pour RTL qui a été publié aujourd'hui et les Français reconnaissent à 64% ne pas s'être renseignés précisément sur le contenu de mais la réforme. -à 64% François Bayrou, ça veut ça, dire quoi Le gouvernement n'est plus audible Ça n'est pas seulement la responsabilité des Français. C'est la responsabilité des gouvernants, des parlementaires. C'est bien ce que ma question. C'est la responsabilité impliquée. collective de ceux qui ont la charge du pays. Mais parmi ceux qui ont la charge du pays, pour moi, il y a les citoyens euh, qu'il faut considérer comme des partenaires. Pour moi, la démocratie, c'est une société de co-responsabilité euh, générale. Que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, vous êtes co-responsable. Vous... Que vous soyez syndicaliste ou, ou, ou politique, vous êtes co-responsable. Quand vous présentez si cette vous vision de citoyen, la démocratie à Emmanuel Macron, il, il souscrit Non, je pense que non seulement il souscrit, mais je pense que c'est chez lui une réflexion euh, euh, qui vient de loin. Vous savez, il a, fait, euh, il a suscité le, ce qu'on appelle le CNR, le Conseil National de la Refondation, pour ça avec l'idée... Alors je ne dis pas que ça soit parfait. Euh, je ne dis pas qu'on y arrive. C'est un effort constant et qui, en France, n'est pas un effort fréquent. Mais pour moi, il est essentiel. Alors je vous donne les chiffres mmh. sur les retraites pour voir ce, euh, si c'est vrai ou pas. Et ces chiffres sont... Je les ai publiés dans un rapport du plan. Ils n'ont été contestés par personne. Vous n'avez pas entendu une seule contestation. Je vous donne les chiffres. Les pensions en France... Il, faut, chaque année, euh, il fallait, au niveau de l'an dernier, verser 345 milliards pour payer les pensions. Et sur ces 345 milliards, l'État en assure 143 milliards, c'est-à-dire plus de 40%, alors qu'il n'emploie que, euh, que euh, 20% des salariés, comme fonctionnaires ou contractuels. L'État, les collectivités locales, les hôpitaux. Et vous voyez bien qu'il y a une disparité incroyable. Alors je vous donne les chiffres encore une fois précis. Dans ces 143 milliards, euh, les cotisations patronales que l'État devrait, comme tout, euh, comme tout patron, ça représente 25 milliards. Les euh, obligations que l'État crée aux caisses de retraite, par exemple, les années dont on a parlé, les années euh, d'avantages familiaux, ou bien l'allègement des charges pour les petits salaires, euh, ça représente 90 milliards. L'État compense. Oui. Hein L'État compense. compense. Reste 30 milliards, qui ne sont pas autre chose que la subvention de l'État pour équilibrer les régimes de retraite. Pas seulement les régimes spéciaux, les régimes spéciaux c'est 7 ou 8 milliards, mais euh, pour équilibrer les régimes de retraite. Or, le corps a choisi de dire, ces 30 milliards de déficits dont je vous dirai un mot dans une minute, ils ne comptent pas, on ne les prend pas en compte, nous n'allons parler que des déficits possibles dans l'avenir, possibles ou certains dans l'avenir. Et c'est ainsi qu'on ramène les déficits à des chiffres de genre 10, 12, 15 milliards et accumuler tous les ans ça fait de très grosses sommes mais enfin on ne peut pas ignorer cette situation insupportable que nous faisons payer nos retraites par des subventions d'état qui ne sont pas autre chose que de la dette François Bayrou vous connaissez Et donc non attendez que... non non non euh, Anna pour une fois Hmm. Là, là, il faut, il faut s'arrêter. 30 secondes. Je vous laisse parler, vous notez bien. Mais quand 30... même, quelques questions, permettez. Mais parfois, oui. parfois le, euh, votre nature généreuse ressort. <rire> euh, voilà. J'ai quand même quelques <rire> questions à vous poser. Oui, vous avez, quelques, voilà. vous avez aussi quelques natures généreuses. Et donc, <rire> donc euh, arrêtons-nous une seconde. Ça veut dire que nous faisons payer les pensions de retraite par les générations qui viennent. Nous faisons payer les pensions des retraités d'aujourd'hui par les salariés de demain. Qui auront aussi à payer les retraites de demain. Et tout ceci, et vous avez, Christophe Barbier a parfaitement raison, tout ceci fait une accumulation. 30 milliards, et parfois quand je dis ça, ça crée des éclairs d'incompréhension ou d'interrogation dans le regard de ceux à qui je parle. 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros tous les ans. 30 000 millions d'euros tous les ans. Combien de lycées Combien euh, d'hôpitaux oh. Combien de policiers engagés C'est incommensurable. Euh, ces 30 milliards-là, le corps dit « je n'en tiens pas compte euh, » ou plus exactement, je considère qu'ils devront être toujours versés, euh, que c'est une règle, une convention, comme ils disent, la société a convenu qu'elle verserait ça, et pour moi, c'est un très grave souci démocratique. Mais François et si oui. les Français avaient eu connaissance de ces chiffres. Oui, mais justement, maintenant, ils, ils, ils ont connaissance quand même non non, bah, non, non, mais... non, non. n'ont pas connaissance de ces chiffres. Oh, vous comment... l'avez dit vous-même. Oui, je je dis que le, le, je du je du dis que corps, le gouvernement est. est le président du corps est venu que, à l'Assemblée nationale. Oui, pour dire l'inverse. Il n'y avait pas de problème. Il a dit que les dépenses mais ne mais a, dérapent oui. pas. Oui. Évidemment, il y a déjà 30 milliards garantis chaque année. Mais quand chaque année. Année. Donc Ça dérape plus, c'est sûr. Non, ça dérape plus par rapport aux prévisions. Exactement. Vous qui connaissez bien, si vous voulez, les deux depuis longtemps, les rapports de force politique, les, les cristallisations euh, politiques et sociales Là, on est quand même dans un moment où il euh, y a un vent mauvais qui souffle sur cette réforme et sur euh, le gouvernement qui la porte. Je ne dirais pas un vent mauvais, il y, y a le mécanisme habituel de la mobilisation, contre un projet qui est en effet troublant pour les carrières personnelles de, de chacun des Français mais qui surtout euh, euh, euh, n'est pas euh, relié dans, dans le débat public euh, à cette euh, euh, impossibilité ou quelque chose d'insupportable dans le rapport entre les générations. Et si on le faisait, je suis persuadé que beaucoup de Français diraient « bon, euh, au bout du compte, euh, il, faut, il faut bien faire quelque chose. Ce, ce matin. Ça c'est la première question, mais j'avais dit qu'il y avait deux sujets de préoccupation. Euh, J'ai dit aussi que ce texte était améliorable. Parce qu'il y a forcément des zones d'incertitude, des zones euh, d'ombre dans la compréhension immédiate de cette réforme. Et on en a vu avec les femmes. Euh, avec la question des retraites des femmes, en Oui, mais on, illustration. on a aussi entendu Emmanuel Macron qui, au fond, avait, a considéré qu'il a fait la concession suprême, la concession symbolique suprême euh, sur le recul euh, de, des 65 ans, passer de 65 à 64 ans, il l'a fait avant même que la rue ne se manifeste. Est-ce que ce n'était pas une concession faite trop tôt Tactiquement. <rire> Là, franchement, vous êtes injuste, parce que si on lui faisait ce reproche, lui, son idée... Non mais faites trop tôt par rapport à... Ça, ça, ça, ça lui enlève des manœuvres savait d'entrer dans le débat avec 65 ans. Mais bien sûr, mais justement... Et de n'arriver... À... Il a lâché 64 ans pour complaire euh, aux Républicains et pour passer un accord tactique avec les Républicains. Est-ce que ça, c'était habile Dans la mesure où, il, ensuite, il fallait il se privait de marge de manœuvre pour, euh, pour donner quelque chose à la Ils rue. La vérité, tout le monde lui a conseillé ça. Et mais est-ce euh... que c'est un bon conseil et... Vous, vous, non, vous êtes toujours pense... à pouvoir dire que tout le monde lui a conseillé mais que ce n'était pas la bonne idée. Non, mais je, je, je pense qu'il ne faut pas vivre cette réforme ou ce débat avec en tête la question de l'habileté. Ça compte je aussi, quand même, que, pour faire je passer des réformes. L'essentiel. C'est la question de la sincérité et de l'authenticité. Mais justement, ce n'était pas la réforme qu'il voulait. Alors là, si on parle de la sincérité et de l'authenticité, vous savez parfaitement, François Bayrou, qu'Emmanuel Macron, il avait une réforme des retraites qui lui tenait au cœur et à l'esprit. C'était la réforme universelle par points. Il l'a portée en 2016, 2017, 2018, <rire> et, 2019. Et moi, je l'ai portée bah, en 2002, bah oui, en 2007 je, et, et en 2012. Okay, et alors, et cette, justement, réforme, <rire> cette réforme, elle est vivante. Elle a été votée Mais juste avant sûr. la Covid. Elle est dans le tuyau législatif. Pourquoi on ne la reprend pas Eh <rire> bien, c'est... <rire> Euh, euh, euh, euh, euh, Christophe Barbier, je trouve que, que vous avez des suggestions très intéressantes. Oui. Mais, ça, mais la vérité, c'est que nous ne sommes plus dans, dans, cette, euh, dans cet acte-là. La révolution, le, elle était là. Hein. Le, le cadre spatio-temporel, comme oui. le philosophe que vous êtes euh, dirait, le cadre spatio-temporel n'est plus celui-là. On a changé de cadre. Donc c'est trop tard Je, Non, c'est jamais trop tard, mais c'est trop tard pour la période ça reviendra, dans laquelle Ça reviendra nous plus tard Je suis absolument persuadé que la question des retraites reviendra forcément, parce qu'un pays ne peut pas accepter cette injustice qui consiste à charger les plus jeunes pour payer au jour le jour, les pensions des plus âgés. C'est impossible. C'est inacceptable. Dans nos propres familles, si nous regardons, chacun d'entre nous, nous avons euh, euh, tous dans nos familles, euh, des enfants, des neveux, des... mais on ne peut pas accepter ça. Et donc, le, le... je trouve que... Euh, que forcément ce débat-là devrait être ouvert. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu, peu ironique de, de voir qu'Emmanuel Macron aujourd'hui se retrouve presque seul contre tous à porter une réforme qui n'est même pas celle à laquelle euh, il croyait ah, je, je pense que si vous étiez dans, dans l'intimité d'une conversation avec lui, euh, je pense qu'il serait euh, peut-être au fond de lui-même, y a-t-il une partie de ça la réforme qu'il voulait, qu voulait était un plus ambitieuse ben oui. deux plus juste et trois mieux adaptée au futur et alors quand Mais vous il lui se dites trouve ça... il se trouve que euh, euh, le, le, après les difficultés rencontrées dans la première période il a été décidé euh, collectivement, euh, <rire> qu'on allait faire de une faire réforme, réforme moins ambitieuse. C'était mm. la réforme d'Édouard Philippe, souvenez-vous. Oui, bah, je... Et c'était la réforme paramétrique si... d'Édouard Philippe. J'ai quelques raisons de m'en souvenir. Bah, C'est pour ça Et donc, euh, et, et, et donc je trouve, oui, je trouve que, que nous sommes dans une situation qui exige de la responsabilité, un sentiment d'urgence, euh, et que la, la réforme qui aurait permis l'équilibre durable Adapté en temps réel. On en a un exemple parfait sous les yeux. Euh, comme vous savez, c'est les retraites du privé, du secteur privé. agirc Arco. Euh, les retraites du secteur privé, elles sont entre les mains des partenaires sociaux. C'est eux qui en ont euh, la responsabilité. Et ils ont pris toutes les décisions nécessaires pour qu'elles soient équilibrées. Les sacrifices demandés, ils les ont faits. Et cette, euh, ce régime des privés, du privé, euh, aujourd'hui, il est équilibré. Et il, est, il a dans l'épaisseur du trait des déficits, mais qui sont euh, infiniment moins importants que les déficits que nous observons dans l'ensemble le des systèmes de retraite et dans le, le secteur public. Oui, mais regardez, c'est quand même là, on se retrouve dans une situation où c'est comme, comme la cuvette de Dien Bien Phu, si vous voulez. Emmanuel Macron, il a choisi son terrain, euh, il, a, il, a, il a décrété que c'était la mère de toutes ces réformes, que son quinquennat deuxième quinquennat, devait se juger à l'aune de ce réformisme-là euh, sur les retraites. Mais attendez, vous vous souvenez de Yann qu'est-ce qui se passe eh bien, vous, vous donnez, euh, vous, tous vos ennemis, tous vos opposants euh, n'ont plus qu'à tirer euh, des roquettes sur vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bah, euh, on, là, pour l'instant, nous sommes dans le schéma le plus classique. Non, un peu plus que on le plus classique, un, non, quand même. Le plus classique, exactement le plus classique. On propose une réforme euh, qui, qui ne règle pas tous les problèmes, loin s'en faut, euh, qui est améliorable, et évidemment, ça suscite une levée de bouclier importante. On a déjà vécu ça. Oui. Alors, c'est classique mais il faut quand même à chaque fois trouver un moyen d'en sortir. Oui. Il peut y avoir l'endurance et puis on pèse sur l'épuisement du, du, du conflit. Ça peut ne pas être le cas. On peut, si j'ose dire, envoyer les parachutistes de, sur des Bien fous, non pas ceux du général Bijar, mais ceux du général Bayrou. Est-ce que le modem <rire> au Parlement pourra apporter des solutions acceptables par la majorité, le reste de la majorité, pour sortir par le haut de ce moment de tension, mettre plus de justice dans le projet en changeant un peu les règles de financement. Je pense au ballon d'essai que vous avez lancé sur « Petite taxe sur les entreprises », d'autres parlent des « Super Profits », encore une fois. Mais également l'allongement du temps de travail, la, la semaine des 35 heures. Est-ce que vous allez aller au bout, ou est-ce que ça restera, non, ce restera une boîte à outils Mais à chaque Allons. fois, l'Elysée a répondu « Niette oui. !»« Niette, niette, niette »« Niette pour l'instant, mais ça, ça aussi, peut dépanner. » Il voilà. euh, euh, y a deux phases dans cette question. Il y a le débat parlementaire classique dans lequel nous allons entrer. Peut-être le débat parlementaire classique va permettre d'avoir un vrai débat. Je l'espère, je n'en suis pas sûr, mais je ne suis pas sûr du contraire. Il y a quelques jours encore, euh, on annonçait que les oppositions allaient déposer des dizaines de milliers d'amendements, ce qui est une manière d'interdire le débat. Il semble, on entend une petite musique, vous l'entendez aussi, qui disent que finalement, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, on va peut-être avoir un vrai débat. On va pouvoir répondre à toutes ces questions, et notamment aux questions de justice. Les carrières longues, euh, les métiers pénibles, euh, le, le, la situation particulière des femmes qui, en raison de leur vie de famille, ont des vies professionnelles hachées, comme on dit, euh, euh, peut-être on va pouvoir avancer. Puis il y a le Sénat. Parce que derrière la complémentarité des deux assemblées, le Sénat étant moins, comment je peux dire, moins sous pression des, euh, des, des groupes de pression et, et, et des choses explosives. Il n'y a pas euh, d'opposition de gauche radicale qui tienne. Voilà. Voilà, voilà c'était ni, ni de RN ni de Une manière euphémistique, voilà. comme on dit, de dire la même chose que vous. Et donc, euh, le, le, euh, peut-être, on va pouvoir avancer. Et puis peut-être, euh, le Parlement ayant tranché, euh, la solution s'imposera-t-elle dans le pays euh, euh, Vous voyez bien que c'est un moment d'hésitation, de bascule. Oh, c'est plus que ça, pardon François Bayrou, j'ai l'impression que vous vous battez contre un imaginaire qui est plus fort que vous. L'imaginaire que la retraite, c'est devenu au fond ce lieu, ce moment de vie euh, que le travail actuel n'offre plus. Oui. Et que face à ça, vous n'avez pas un récit qui peut percuter. Et que plus les Français prennent connaissance du texte qu'il leur proposé, vous avez vu l'évolution, elle est toujours plus négative. Donc je ne vois pas où est le récit qui pourrait l'emporter. D'abord, ça encore, c'est classique. Euh, J'ai dit très souvent que dans les débats politiques euh, qui impliquent le pays, euh, la vague du non Va plus vite, va plus vite et va plus haut que la vague du oui, de l'assentiment. Donc ça, c'est absolument classique. Mais euh, vous avez dit quelque chose, Nicolas Domnac, de très très important et de très très juste. Ce qui est en question dans cette affaire, c'est le regard qu'on porte sur le travail mmh. et sur l'organisation des carrières et sur le fait que, euh, en réalité, euh, la retraite apparaît comme une issue pour ceux qui n'en peuvent plus de la manière dont leur travail est organisé. Et en France, on a cultivé ça parce que l'imaginaire construit autour de la retraite à 60 ans, qui était euh, un des sujets de l'élection de François Mitterrand en 1981, cet imaginaire-là a présenté le 60 ans comme un âge dans lequel ont changé de vie. On allait trouver... Et il y a des gens pour qui c'est absolument vital, parce qu'il y a des épuisements personnels, psychologiques, physiologiques, et en même temps, il y a des gens qui prolongeraient bien. Simplement, une partie de ces gens qui prolongeraient bien, ils n'ont pas d'emploi, parce que dans l'esprit des... Euh, ressources humaines des entreprises, il y a aussi l'idée qu'à partir de 60 ans, Et alors, on va <rire> vers une pente déclinante. On peut à index... Ce qui n'est pas absolument... On va arriver prouvé. à l'index senior. L'index senior, c'est ce à quoi réfléchit le gouvernement, mais, mais ils ont décidé que ce ne serait pas coercitif, que ce serait, au fond, que ça allait être incitatif, mais qu'il n'y aurait pas de contraintes euh, qui s'exercerait. Sur euh, les, euh, les patrons. Un bah, index, c'est déjà une contrainte. Bah, petite, petite contrainte, François Bayon, franchement. Hein. Déjà une si on contre... est mis à l'index, mmh. pas oui. si on est simplement oui. indexé. Est... Oui. Il, faut juste, oui. attendez, il faut juste sortir l'index. Mais même si l'index est épouvantable. Oui, mais peut-être l... ça va être amélioré. Même, même si l'index est épouvantable, il n'y a pas euh, de, euh, de représailles. Je vais vous qui dire ce que serait. je crois c'est que c'est un des sujets sur lesquels le mouvement de l'âge légal. Euh, apporte une réponse collective. Parce que si dans la tête des entreprises et des salariés eux-mêmes, il y a l'idée que bon, allez, au maximum, c'est 60-62. Mais si on vous dit euh, euh, le signal est plutôt à 63-64 et 65 pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent et 66, ça améliorera leur pension, à ce moment-là, quelque chose se passe qui fait que au lieu d'être mis au rancard, vous redevenez employable à partir de ces âges-là. Vous redevenez membre de la vie active. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans tous les autres pays européens qui nous entourent. Mais est-ce qu'on ne peut pas stimuler ce comportement, en effet, que le marché peut engendrer par une petite contrainte Vous êtes dans un secteur, par exemple, vous avez une entreprise de peinture, on regarde la moyenne d'âge des, des, des, des seniors, la moyenne d'employabilité des seniors dans votre secteur. Si vous êtes en dessous, on vous met une petite pénalité fiscale. Si vous êtes au-dessus, que vous gardiez mieux vos salariés... – une incitation. – Une incitation. Ben – Vous devriez faire de la politique. Mmh. – ben je, je vous suggère barbier. cet amendement euh, <rire> à, à l'Assemblée, vous y avez un, quelques rôles Très bien, suggestion Barbier, très bien. <rire> Et alors, ce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres Je vais employer un gros mot pour la Macronie, ou pour certains d'entre eux, pour Bruno Le Maire. Dire, il y a quand même eu des hyper-profits, il y a quand même des retraités beaucoup plus riches que des salariés. Euh, il y a quand même, de, au fond, là, de l'injustice qui, qui rôde, qui, plus qu'il rôde, qui s'est incrustée, un sentiment d'injustice en tout cas. Et il n'y a aucune mesure qui pourrait... Vous-même, vous aviez proposé des mesures à certains moments, qui ont été retoquées. Dire, trop, là aussi, c'est trop tard D'abord, vous aussi, vous devriez faire de la politique, <rire> la Domnac, et si vous cherchez où, je, vous pourrez vous apporter <rire> une réponse. Euh, non, le, le, euh, la question de la justice, de la perception de la réforme comme juste, est la clé de l'acceptation de la réforme. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez raison de le dire, notre groupe à l'Assemblée nationale a proposé plusieurs idées, euh, qui n'ont pas, pas été bien accueillis. L'idée de tout hein. ça, ouais, qui n'a pas ouais. été bien accueillie. Mais ça, le, là aussi, est, on est dans savez, la litote. Je sais depuis longtemps qu'avant d'être majoritaire, il faut être binôme. Vous avez vu ce qu'a dit Elisabeth Borne Elle a mmh. dit qu'il y avait beaucoup de créativité au modem. Et elle ben, l'a dit avec beaucoup d'ironie. Je suis très fier euh, que, en effet, euh, la créativité soit un élément d'identité du, euh, du, du, du parti politique et du courant dans politique. Dans sa bouche, c'était pas qu'elle a ai... fait un compliment. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans la tête de ceux qui réfléchissent à ces questions Dans la tête, il y a, on demande tous les efforts au travail, euh, euh, participation, cotisation, travailler plus longtemps, et on ne demande aucun effort à d'autres aspects, par exemple euh, l'imposition du capital en France euh, mes amis euh, ont constamment cette euh, réalité à l'esprit, l'imposition du capital en France est quand même beaucoup plus avantageuse, euh, les revenus du capital que les revenus du travail. Et ils avaient pensé en effet de mettre une participation, c'est Jean-Paul Batté qui avait proposé ça, euh, comme vous savez, ça a fait euh, l'actualité. Euh, je suis persuadé que euh, maintenant ou plus tard, cette question de justice dans l'équilibre social du pays sera une question dominante, prégnante, comme on dit. – Là, vous avez vu, 73% des Français, hein, c'est le BVA d'aujourd'hui considère que la réforme est injuste. Eh ben, oui, Alors, 73 – est, mais, euh, oui, mais… – 73% Encore une fois, c'est un effort de, de définition et de construction de la politique que nous voulons mener. Alors, vous dites, vous êtes minoritaire, oui euh, Largement, oui. Oui, et puis c'est pas, c'est pas grave, c'est pas déshonorant. Non, même vous aimez ça en fait. Hein. Bah, mmh. Je peux pas dire ça. J'aime les deux. Il bah, y a un peu de gourmandise quand même je dans ne, vos yeux. Hein. Je, ne, je ne, déteste pas le combat mmh. euh, sur des, sur des éléments très, euh, très, très euh, fondés. Très solide. Euh, et je pense que, nous, que oui, nous avancerons dans ce sens-là. Eh bien, euh, on vous retrouve dans quelques instants, euh, François Bayrou. Merci, Christophe Barbier. Nicolas Domnac, vous restez euh, à mes côtés pour la suite de cette conversation. Et on sera rejoint par le communiquant Gaspar Ganser et le chef pour nos verges. À tout de suite. C'est l'heure de poursuivre notre conversation avec François Bayrouf, Nicolas Domnac. Et restez avec moi et on accueille le communicant Gaspard Ganser et le chef Bruno Verjus. Bonsoir, Bonsoir à Bonsoir. Tous les deux. Ah, Nicolas Domnac, oui, oui. vous bondissez déjà. Oui, non, ça, euh, je euh, vous sens. Les, les amis du plateau savent que j'ai une pièce de théâtre dans la tête et je me demande si elle ne se joue pas euh, véritablement dans notre vie politique. La pièce de théâtre, c'est celle de Ionesco, Le roi se meurt. Le roi se meurt et il commande au aux gardes d'arrêter cet homme, les gardes s'arrêtent eux-mêmes, enfin, le, le, le pouvoir devient complètement évanescent. Donc, je me demande si on n'est pas en train de vivre de façon impalpable, pour l'instant, mais ça sera de plus en plus concret, dire le fait que le président de la République, qu'il ne peut pas se représenter, au fond, ne commande plus vraiment, ou comme avant, ou comme il pourrait. Donc, je voulais avoir votre sentiment. Je ne crois rien de tout ça. Ah, euh, euh, En aucune manière, et ça fait longtemps que ça se raconte, je signale que ça se racontait aussi pendant le premier quinquennat. On disait « mais tout ça se décompose euh, ». Et ça n'était pas vrai, c'est les temps qui se décomposent. Ce qu'on est en train de vivre, c'est euh, euh, un effacement, ou en tout cas une fragilisation euh, de la plupart des liens qui font une société. Et ceci dans tous les pays du monde. Euh, même sous les régimes autoritaires. C'est dire que euh, euh, c'est historique ce qu'on est en train de vivre, c'est profond. Euh, et alors chaque pays le voit à sa propre euh, lucarne, mais en réalité c'est quelque chose d'extrêmement vaste et puissant. Euh, euh, le, les pouvoirs partout ont cette difficulté. L'idée, le temps où les pouvoirs décidaient, où les gens obéissaient, est un temps fini, et heureusement, euh, parce qu'on ne peut pas euh, s'affirmer euh, du côté de la démocratie, euh, du côté d'un de, de changement des rapports entre le sommet et la base de la société, le, le prétendu sommet, parce qu'il ne vole pas très haut, euh, et la base de la société, on ne peut pas prétendre que, euh, que ça ne va pas, et accepter cette idée que, au fond, l'idéal serait que, une décision du haut s'impose en bas. Et ça, j'atteste que Emmanuel Macron l'a senti depuis le premier jour. C'est même troubles sur ça qu'il qu s'est fait lire. Qu quant, à quant à l'idée que ouais. parce qu'il ne, ne, ne pourra pas constitutionnellement se représenter dans quatre ans, euh, ça le priverait de tout pouvoir, c'est euh, une sornette, c ça n'existe pas. D'abord parce que s'il ne peut pas se représenter dans quatre ans, peut se représenter dans neuf ans. Oui. Euh, donc je veux dire, euh, la Constitution ne l'oblige pas à disparaître du débat politique. Euh, et comme je crois qu'il euh, est un des visages d'un des, des courants principaux de la vie politique française, euh, qu'on a essayé d'effacer plusieurs fois, mmh. et qu'on a réussi à sauver constamment... Euh, je, je, je pense qu'il que, que, qu a, euh, qu a ce visage, cette puissance et ce rôle. Et tout le reste eh bien, va entraîner des mutations profondes et qui sont bienvenues. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on serait condamné perpétuellement à avoir une vie parlementaire euh, dérisoire et insultante, avec euh, la perpétuelle explosion de gens... Qui s'insulte, euh, s'envoie des, on va en reparler tout à l'heure, oui. S'envoie des, euh, s'envoie à la, à la figure, pas seulement des épithètes, mais quasiment euh, des bagarres, dans lesquelles les médias, à vous avez une responsabilité, mm -hmm. parce qu'il suffirait que vous ne coupiez pas les micros pendant les débats à l'Assemblée nationale et qu'on entende réellement ce qui se passe dans l'hémicycle, mm -hmm. ben, il pourrait pas continuer. Les gens diraient, mais, mais rentrez chez vous, euh, euh, <rire> vous pouvez pas. Euh, donc, vous avez une petite responsabilité. Mais, mais juste, on revient sur la, sur la question d'Emmanuel Macron et de cette guerre de succession qui s'est ouverte, sitôt tôt euh, sa deuxième élection euh, actée. Il est obligé lui-même, Emmanuel Macron, aujourd'hui, de réfléchir à un successeur, quelqu'un qui va pousser pour être, au fond, l'héritier du macronisme, en attendant, peut-être, François Bayrou, qu'il se représente. Euh, le coup d'après. Et alors, parmi ces euh, héritiers, il y a un nom qui revient, un nom qui plaît bien à Emmanuel Macron, c'est celui de l'ancien Premier ministre Jean Castex. Vous avez entendu ça comme nous mmh, Oui, alors je... Euh, J'ai deux différences avec vous. Non, beaucoup plus que ça, François Bayrou. Enfin, deux différences dans ce débat. <rire> euh, première différence, je ne crois pas que les responsables en situation de pouvoir soient obsédés par leur succession. Non mais il y pense pour que d'autres y donc, pensent, euh, pour que d'autres y pensent moins, non, non, non, ça euh, le sujet. Alors j'entends bien toutes les, euh, toutes les manœuvres qui, qui, qui visent à pousser les uns, pousser les autres. Pour effacer les autres. La vie, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Macron en particulier, euh, en particulier, euh, est un darwinien, vous savez, Darwin c'est la sélection des espèces, hein, c'est-à-dire que la vie fait qu'il y a des uns qui résistent et d'autres pas, et l'idée qu'il pourrait imposer quelqu'un, ou faire imposer des... Euh, c'est une idée à laquelle, je crois, euh, il ne participe pas. Après, qu'il y ait auprès de lui euh, des, des, des tentatives de cet ordre, c'est possible. Mais C'est pas, un, un... François... pas comme ça la vie. François Jamais... Oui. Euh, Bien sûr qu'un. On... Jamais un, un, une personnalité capable d'être candidate à l'élection présidentielle n'est suscitée par des mouvements de cet ordre. Jamais. C'est. Euh, si le type, au sens féminin ou masculin, euh, a en lui la rage, l'envie, euh, la, la certitude intérieure que l'essentiel se joue là et que son destin est d'être là, à ce moment-là, il fait son chemin. Et personne ne fait le chemin à la place de quelqu'un d'autre. Alors il y en a un autre, hein, qui en octobre dernier déjà, et dernièrement, hein, pas plus tard que le 15 janvier, ne cache pas sa disponibilité. Regardez, on l'écoute. Mm -hmm. Je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances. Donc y compris le candidat à la présidentielle de de... Vous êtes prêt quoi j'ai toujours été prêt. J'ai Je... euh, hein? déjà été candidat trois fois, qu'est-ce ouais. que vous me racontez Est-ce que c'est pour moi, à titre personnel, une obsession de chaque matin Non. Euh, Est-ce que euh, cela dit, euh, c'est un engagement écarté Non. S'il y a un seul euh, responsable politique qui ne pense pas à l'élection majeure, c'est euh, On se demande ce qu'il fait dans, ce, dans, ce, dans cet engagement, dans ce jeu. C'est là, comme vous savez bien, que tout se joue. – Qu'est-ce que vous pensez de... ?– Il est pas mal ce type. <rire> – C'était la question. – il, il a tout dit. <rire> non mais, euh, sans blague, hein, hum? euh, tout le monde fait semblant d'écarquiller les yeux sur quelque chose que tout le monde a en tête. Le, le, la vie politique française, elle tourne, et c'est heureux, hum. et ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi, ah, oui? elle tourne autour de l'élection présidentielle. Euh, la, euh, la chance que nous avons c'est que le général de Gaulle a donné cet instrument. Autrement, c'est les manœuvres parlementaires. Et euh, quand de Gaulle a créé sa constitution, et qu'il l'a annoncée 12 ans à l'avance à Bayeux, il a dit « nous allons arracher le pouvoir exécutif aux manœuvres parlementaires ». Et il a raison. Il y a besoin de ce lien direct, euh, j'allais dire charnel, entre les citoyens et celui à qui il confie la responsabilité la plus importante, et ça fait que il n'y a pas de personnalité médiocre, euh, très peu. Il euh, y a. a euh, à qui vous pensez là, non, non. Suite, là. Euh, euh, le... Pourquoi vous regardez Gaspard ganzer Parce que euh, Gaspard Ganzer me faisait un clin d'œil. Ah, <rire> on aurait, on devait penser au même, au pluriel. Euh, oui, non. Il euh, il y, y a des personnalités dont on. Euh, on n'est pas sûr qu'on les aurait choisis soi-même. Mais en tout cas, ce jamais des débats médiocres. Jamais. Et ce sont des débats qui sont orientés par des questions profondes de la société. Euh, la question de la justice est une question profonde. Et la question de la confiance est une question profonde. C'est déjà pas si mal. Mais alors, je, juste, il euh, euh, y, y a une plaisanterie qui court dans Paris, je voulais savoir si elle vous fait rire ou pas, euh, qui dit Bruno Le Maire ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il a déjà fait deux mandats. On, a... <rire> On dit que c'est Darmanin elle qui raconterait bonne. ça, mais ça vous fait rire quand même. Oui, je ne <rire> suis pas absolument certain de te saisir tout l'humour de cette affaire. Parce que s'il y a une chose dont je sois certain, moi c'est que le président de la République, euh, c'est Emmanuel Macron, et il ne laisse pas sa part au chat, si je puis euh, m'exprimer en termes familiaux, euh, familiers et familiaux. Euh, et il occupe, euh, sans que ce soit mis en doute par qui que ce soit, euh, il occupe pleinement la responsabilité que cette fonction impose pour l'actualité, pour le présent et pour l'avenir. Et, euh, et il a bien raison de le faire. Alors, Gaspard, vous vouliez évoquer euh, avec François Bayrou, au fond, la musique, n'est-ce pas, qu'on entend à l'Assemblée nationale, celle euh, dont François Bayrou nous reproche, n'est-ce hein, pas, nous, journalistes, de ne pas laisser euh, le, le, le bruit arriver jusqu'aux oreilles des Français. Alors, quand même, il quand même, y a quand même des petits bruits. Hein. Ouais, on On, va écoute, les écouter, on ouais. écoute, on regarde. On commence par ça. Vous m'avez adressé une lettre... <rires>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 Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. J'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui, honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche pour sauver leur siège. Oui, j'ai voulu aborder ce, ce sujet d'abord pour poser une première question, rebondissant sur ce que disait euh, Olivier Véran à l'instant. Vous avez de l'expérience, vous n'avez pas vécu toutes les républiques, bien évidemment et tout, depuis le début de Mais, mais si plus conna... que 12 ans d'Assemblée. Oui, il connaît <rire> bien les institutions et leur façon dont elles fonctionner, dans la pratique et dans l'histoire. Est-ce que c'est si nouveau que ça, finalement ce... Ces... Ces insultes, ce, ce clash euh, Ce degré de tension est accentué par le fait qu'il n'y a pas de majorité. Probablement. Mmh. Et donc, euh, comme il n'y a pas de majorité, paradoxalement, le rôle du Parlement devrait être plus euh, conséquent, plus important, plus lourd, plus respecté. Mm. Parce que c'est là que les consensus devraient se nouer, mm. euh, que les débats devraient avoir lieu. Et, euh, le, et la situation dans laquelle nous sommes, qui est choquante, c'est que, alors qu'il devait être plus lourd, il est plus léger, tombant dans la dérision, tombant dans l'insulte. Euh, il ne se comporterait pas comme ça, les gens, euh, euh, les députés, mm. si les gens les voyaient. Probablement, oui. euh, Donc, euh, euh, donc, euh, oui, c'est nouveau de ce point de vue-là. Et alors, comment est-ce qu'on fait Alors, alors vous, avez, que... vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous avez dit tout à l'heure que les médias avaient une responsabilité C'est possible Non, je veux dire, mais en du coupant co le Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Et, et de l'autre côté, si on se met du côté des politiques, je crois que nous sommes plusieurs autour de la table, tous. je pense à être apôtre de la rationalité du débat public, d'une forme d'aménité. Am, comment est-ce qu'on peut faire pour la rétablir Est-ce que c'est un vœu pieux, ou est-ce que c'est déjà une réflexion de vieux con que je <coughs> sais, <là> <coughs> euh... Euh... N'ayez pas l'air d'hésiter comme ça, <rire> François Bayrou. J'hésitais à sa dernière formule. <rire> J'allais euh, dire la vie privée ne nous regarde pas. Donc... <rire> vous auriez pu, ça m'aurait pas gêné. <rire> voilà. Donc euh, c'est euh, je... moi je pense que ça va changer. Alors vous direz que je suis optimiste ou idéaliste, c'est vrai. Allons-y. Mais je pense que ça va changer. Je pense que euh, le que la situation est telle qu'ils ne vont pas ce île collectif, pouvoir continuer comme ça, euh, qui vont bien être obligés de se rapprocher de ce que l'histoire, l'événement, euh, leur impose ou exige d'eux, euh, que ça va bouger. Simplement, nous vivons euh, une nouvelle époque avec les règles de l'ancienne. Et alors, le débat parlementaire est aussi dérisoire qu'il a souvent été, mais normalement, euh, il devrait se mettre peu à peu à la hauteur euh, du moment, à la hauteur de l'événement. Peut-être pour retrouver la profondeur, est-ce qu'on peut parler de littérature euh, Ah, ah mais, mais on peut, on, on peut... peut toujours parler de littérature ouais, Je pense qu'on on avait un petit son que vous voulez écouter d'une un, autre, autre personnalité qui, qui, qui aime beaucoup les, les livres, autant que vous je crois, ou, ou, ou en tout ah, cas C'est pas de... votre personnalité préférée, mais on écoute. Non, je crois, mais <rire> justement. <rire> Et j'aime bien cette expression, les livres qui vous travaillent, parce que vous les lisez, vous les trouvez intelligents, très bien. Et puis, dans la durée, ils produisent quelque chose. Ils ont planté une graine, ou ils ont, ils ont, ils ont vrillé quelque chose, et, et vous y pensez, ça vous travaille, et ça vous, et ça vous transforme. Et les livres vous transforment. Ils peuvent vous transformer, comme ça, boum, sur le moment, c'est un coup de foudre, et puis parfois c'est dans la durée. Dans la durée. Alors c'était en juillet 2017, hein, il venait d'arriver à Matignon, Edouard alors, Philippe. Alors vous êtes agrégé de lettres, lettres classiques, même, même je crois. Vous avez il la... suffit de dire agrégé de lettres, ça a la même <rire> signification. <rire> signification. Par, Pardonnez-moi pour mon, mon, ma cuistrerie, mon inculture. Non, non, non, <rire> non vous savez, c'est une plaisanterie en, entre nous, parce que... Pour les autres, il faut mettre des adjectifs. <rire> <rire> elle est, elle on rajoute « moderne » pour ceux qui n'ont pas le droit à la belle et grande agrégation classique. Vous vous souvenez certainement que sur la, sa photo de, officielle, euh, Emmanuel Macron avait fait le choix de mettre euh, trois livres. Euh, un livre de Gide, si je me souviens bien, du général de Gaulle euh, et de Stendhal, le rouge et noir. Oui. Vous, quel livre vous auriez choisi, personnellement hum. bon, Vous on choisirez peut-être un, plus plus un plus jour, c'est si on, on suit. C'est pas une colle, répondait avec le corps. non non non non non mais c'est c'est au fond extrêmement juste euh, les fables de la fontaine euh, parce que euh, il n'y a pas de texte plus profond sur l'humanité et plus délié dans l'expression que les fables de la fontaine je mettrais Pascal ah oui parce qu'il n'y a rien de plus profond qui ait été écrit sur les rapports entre l'homme et l'absolu et l'homme est le relatif. Euh, que... Les pensées euh, oui, que, euh, oui. oui, que la distinction des ordres, c'est-à-dire euh, ce qui est de l'ordre du spirituel à sa propre logique, ce qui est de l'ordre du scientifique à sa propre logique, et ce qui est de l'ordre du politique à sa propre logique, et on ne peut pas faire commander le politique par la religion, et on ne peut pas faire commander la science par la religion. Euh, et donc, il n'y a, a rien de plus important qui a été écrit que ça, sans compter que les deux infinis, si vous ouvrez les yeux, vous n'en guérissez pas. Mmh. Euh, ça, c'est la deuxième. a un dernier pour la, et la troisième. Non, j'aurais mis Peggy parce que, je suis, euh, parce que Peggy est pour moi euh, je... au commencement et, et ça a accompagné toute ma vie. Mais je crois que c'est une, une référence que vous partagez avec Emmanuel macron D'ailleurs, vous parlez de littérature parfois avec le président de la République euh, on parle de beaucoup de choses, mais <rire> je ne raconte jamais ce dont on parle, ouais. ce qui fait que pour... Euh, comme ça, les conversations... Même on, sur la littérature, ou sur Gilles, tu... vous ne pouvez non. pas nous raconter ça. Non, hein. non. <rire> D'accord. Vous n'avez mais... pas mis Wellbeck en tout cas. Hein. <rire> euh, C'est le moins qu'on en puisse dire. <rire> mais pas Annie non plus. Pardon Pas Annie non non plus. Mmh... Chacun a ses... a ses goûts et ses couleurs. <rire> <rire> et bien justement, les goûts, les couleurs, la chair, euh, nous allons parler... Avec Bruno Verjus. Quelle belle réponse politique, on aurait pu imaginer que vous mettiez un gargantua de François Rabelais, parce que vous êtes un homme libre, vous êtes le maire de Pau, et alors c'est la ville d'Henri IV, évidemment, on en reparlera, mais lui, il avait à l'égal de Rabelais une utopie, c'était de démocratiser un plat, on va regarder. La célèbre poulopo, une volaille farcie mijotée aux petits légumes, c'est le plat emblématique du Béarn. Fameuse, cette recette, c'est le plat paysan par excellence. Un plat estampillé Henri IV. Henri IV connaît ce qu'on appelle aujourd'hui la France profonde. Il en connaît les traditions, il est tout à fait au fait des souffrances qu'endure le pays à ce moment-là. Et en réfléchissant un petit peu, il s'est aperçu que tout le monde avait un petit peu de volaille et quelques légumes. C'est très facile de rassembler tout ça et de faire un plat emblématique. C'est comme ça que la Poulopo est née. Vous, vous qui avez consacré cette biographie au roi libre Henri IV il y a une trentaine d'années, vous confirmez Absolument. Absolument Non mais c'est euh, l'ambassadeur de Venise. Euh, lorsque euh, Henri IV est mort, a dit cet homme avait reçu entre les bras le cadavre de la France et il lui a rendu la vie. Parce que les guerres de religion avaient fait que euh, le pays lui-même avait disparu, le lien entre les gens avait disparu, euh, envahi par, par ce cancer euh, de la division. Et ça a entraîné des misères formidables. Et il a eu ce coup de génie avec Sully, parce qu'ils étaient deux. Il a eu ce coup de génie de dire, euh, au, enfin d'offrir emblématiquement un signe d'aisance à tous les foyers. Et ce, ce signe d'aisance, c'était la poule au pot tous les dimanches. Ah, Tout le monde peut avoir, quand il a un jardin, peut avoir une poule. Voilà, c'est ça la euh, citation Et, magnifique. et donc, oui. c'est euh, euh, extrêmement profond. Henri IV, il avait beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Euh, on le célèbre généralement pour être le vergalant, pour ses prouesses amoureuses. Il était un amoureux très contestable à mes yeux, très, pas, très, pas très brillant. Euh, et euh, il était en revanche un politique absolument majeur. Euh, ma première éditrice, Françoise Verny, que nous sommes plusieurs à avoir connue ici, euh, quand je lui ai dit que je voulais faire une biographie d'Henri IV, elle m'a dit « Mais Henri IV, ça n'intéresse personne, c'est mmh. les femmes et la... » J'essaie d'imiter la voix <rire> inimitable de Mais Françoise alors... Verny. « C'est les femmes et la poule au pot. » Eh bien, euh, elle, se, elle se trompait beaucoup sur euh, la profondeur. Et tous les sondages, quand on fait des sondages sur qui a été le plus grand souverain français, c'est Henri IV qui sort. Euh, et ça veut dire quelque chose de très profond, la réconciliation du pays. Est-ce que vous avez vendu 300 000 exemplaires de ce livre Oui, de ce, mmh. oui. Enfin, ce genre, oui. oui. oui euh, comme un Goncourt, quoi. Oui. C'est oui, de l'ordre du grand baisse Et il se vend encore. Et il se vend encore. Et est-ce que la poule au pot, elle se vend encore Oui, oui. Où est-ce qu'on la trouve J'en ai mangé une dimanche. Qui l'a faite Ma femme. Donc finalement, il faut que ça reste comme un plat fait à la maison, on ne le trouve pas. Mais par exemple, la ville de Pau, est-ce qu'elle a organisé sa gastronomie autour de la poule au pot Non. D'abord, on non. peut pas organiser la gastronomie. D'abord, euh, euh, la gastronomie su suprême en béarn c'est la garbure. C'est-à-dire ah. ce, ce potage particulier, cette soupe particulière, paysanne, là encore, Vous voulez qu'on regarde qu On, on béarn, regarde et après, vous, et après vous, nous, vous nous commentez. On regarde. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, votre garbure des ingrédients qui, qui ne sont pas dans les autres. Ah bon, voilà. Un petit secret. Voilà. on va chercher l'eau dans une source, dans balidas. Vous avez une petite pointe de céleri, qui domine. et la pointe de tempête. Goûtez toutes ces garbures qui ont toutes leurs spécificités. Le peuple français, c'est les différences aussi. Et c'est ça qui est beau dans cette, ce bel événement. Oui, parce que la garbure, donc, a droit à ses championnats, hein, et les championnats s'appellent les garburades. Les garburades. François Alors, c'est quoi le secret de la garbure dans les plats simples, justement Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut citer de particulier ouais, bah, La garbure, c'est un... une soupe de légumes euh, paysans. Oui avec un, un morceau de, euh, de viande. De... Un talon de jambon. Un hein, talon de ça. jambon. Alors on dit, en, alors général... en fait, soupe de légumes, et dans, regardez, dans ces petits légumes, il y a quelque chose de, de formidable, dont on oublie souvent le, le sens, qu'on appelle le haricot-maïs, qui n'a évidemment rien à voir avec le maïs, sinon le fait que le maïs va lui servir de tuteur lui pour, servir de tuteur, pour, pour aller s'enrouler comme ça et, et faire cette chose-là. Et puis on dit qu'une garbure, c'est quelque chose. Il n'y a pas de garbure sans haricot. On est d'accord. <rire> et puis, il n'y a pas de garbure <rire> si ça boue. On dit qu'une garbure, ça se met un peu comme ça sur le coin du feu très longtemps avec le talon, et puis il faut que ça... C'est tranquille, quoi. Ben voilà, vous allez être comme la... candidat que... au Garbura. Que... De la... Alors, je, sais pas, je non, mais peut-être on peut être candidat à, à, à, à la présidence de la République, parce que c'est un peu la même chose. On garde les choses au chaud, il ne faut pas que ça boue, et puis on, on attend. Se briller, vous voyez plus que vous un... avez du goût. Un, plus parallèle, un plus parallèle, voilà. <rire> Dites-moi, alors je sais que vous aimez, vous avez dit tout à l'heure aimer beaucoup le vin, mais je crois que vous aimez aussi beaucoup le jus de pamplemousse. Oui, c'est quelle, quelle est cette, est quelle est est cette nation un, un petit <rire> peu exotique finalement euh, euh, pour euh, le, le jus de pamplemousse Pour le jus de pamplemousse, pour le pamplemousse en soi, c'est oui. parce que dans la vie, je ne rejette pas les saveurs un peu amères. Et là, nous, nous dégustons, <rire> l'amertume oui. de cette phrase, François Bayrou. Oui, l'amertume, la, la, oui, effectivement, c'est probablement aussi une vertu politique. Vous aviez deviné ça, d'ailleurs. <rire> Quelle idée Alors, qu'est-ce qu que vous préférez, vous, finalement Le, le Jurançon blanc, le Madiran euh, Quels sont vos... Ce n'est pas les mêmes vins. C'est pas les mêmes vins, mais est-ce qu'il y en a un qui a le votre Le Jurançon est un apéritif Extraordinaire, un vin impéritif, oui. Euh, parce que ce n'est pas seulement un vin moelleux, c'est un vin avec euh, un fruit, un, un bouquet, une, une finesse. Et d'ailleurs, euh, un, des, un des vignerons, vient d'être élu vigneron de l'année, euh, euh, qui s'appelle Jean-Marc Russotte, et, et qui est un type formidable, qui est le, euh, qui est le président du conseil de développement du Béarn, qui est... Euh, Puissance de la nature euh, et, et de l'intelligence. Euh, il va m'en vouloir de dire des trucs comme ça, mais euh, parce, parce qu'on Béane, on mm -hmm. qu n'utilise pas trop ce genre de superlatif. Mais alors, est-ce est, qu'il y a un et, peu d'agrumes dans le Jurançon C'est pas non, non. Non, pas vraiment. Hein. Non. Hum. Mais euh, le Madiran, c'est un vin rouge tannique. C'est le Tanat euh, d'ailleurs le cépage hein, qui est un, un cépage tanat. Et donc, euh, euh, mais c'est vrai que dans la journée, je ne bois jamais ni d'alcool bien sûr ni de vin. Et là, j'aime les agrumes. Donc, oui, et toujours. J'aime les oranges. J'aime les citrons, On, on dit que la... J'aime les pamplemousses. On dit que l'Irouléguy euh, fait vraiment la grande concurrence. <rire> Maintenant, elle serait meilleure. Okay. <rire> Il me cherche Ce me euh... cherche est... Il a cultivé quelques amertumes. Alors c'est quoi cette histoire de compétition Entre les Basques et les Béarnais un... C'est un produit formidable, l'Iroulégui <rire> Mais les Bernays disent Je préfère le vin et donc, non. <rire> <rire> c'est une très mauvaise plaisanterie, que mes amis basques me pardonnent, c'est une, <rire> une concurrence <rire> bon, oui, de voisins. Non, euh, le, euh, vous savez bien, pour être sérieux, une seconde, euh, les progrès en vinification euh, de tous ces cépages ont été formidables, et les -Guy en particulier. Vous essayez de vous rattraper, euh, là Non, bah, moi, mmh. oh, je fais une plaisanterie stupide. Je ne sais pas. Pas stupide, une plaisanterie de... Voilà. Comme on dit. Euh, et, euh, et cette... Il euh, euh, y a là euh, un progrès incroyable de euh, la société du goût. Eh bien, voilà. On va finir <rire> sur ce progrès incroyable de la société et du les. goût. François Bayrou, merci.